Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Marketplace Celsi. Je suis Charlotte Ballet, Product Marketing Manager chez Celsi et je vais vous faire découvrir à travers cette vidéo comment Celsi s'intègre avec HubSpot, une solution de référence qui centralise tous les outils de vente, de marketing et de service client. L'intégration permet de gérer l'intégralité de votre cycle de vente avec deux outils puissants. HubSpot vous permettra de gérer la phase avant-vente, tandis que celle-ci prendra le relais sur la partie facturation et gestion. Vous pourrez ainsi profiter de cette complémentarité pour faciliter votre suivi commercial. L'intégration entre HubSpot et celle-ci peut se faire de deux manières selon vos besoins. Vous pouvez faire communiquer vos deux outils avec Zapier ou Make, avec lesquels vous allez pouvoir réaliser vous-même et selon vos processus internes, le transfert de données. Vous pouvez également utiliser Synchron, qui va aussi vous permettre de faire une intégration beaucoup plus poussée. Et c'est ce que nous avons fait pour réaliser cet exemple. Sur HubSpot, vos équipes marketing ont la possibilité de créer des campagnes. L'objectif est bien sûr de générer des leads pour que les équipes commerciales puissent prendre le relais. Elles vont donc entrer en contact avec ces leads et potentiellement créer et envoyer des devis. Je vais donc créer rapidement un devis sur HubSpot depuis le menu vente. « Devis » et « Créer un devis ». Pour cet exemple, je vais donc rapidement sélectionner une transaction et passer les différentes étapes qui sont nécessaires à l'élaboration du devis. Je vais donc me rendre maintenant sur mon compte celle-ci pour aller vérifier que mon devis qui a été fermé sur Upspot a bien créé automatiquement une facture en brouillon sur celle-ci. Je vais donc me rendre directement dans le menu « Facturation » et liste des brouillons et si je cherche mon test entreprise qui se trouve juste ici avec un montant de 94,08€ a donc bien été créé sur celle-ci de la même façon vous allez pouvoir importer les deals fermés sur HubSpot directement en facture brouillon sur celle-ci par la suite vous allez pouvoir gérer toute votre facturation sur celle-ci avec vos clients Lorsque vos factures celles-ci vont changer de statut, cela va automatiquement mettre à jour le statut des deals dans HubSpot. C'est ce qu'on appelle un connecteur bidirectionnel. Si vous avez des questions sur les fonctionnalités celles-ci, mais aussi sur nos possibilités d'intégration, n'hésitez pas à contacter nos équipes, elles seront ravies de pouvoir vous aider et vous accompagner dans la réalisation de vos projets. La Marketplace celles-ci est également à votre disposition afin de connecter vos outils préférés à votre compte celles-ci.